Bonjour à toutes et à tous, Donc, je m'appelle Mathieu Dussault, je suis doctorant en mathématiques à l'Université de Nantes, au laboratoire Jean Leray. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un problème de maths qui ne requiert pas énormément de connaissances mathématiques, a priori, mais qui requiert par contre beaucoup d'imagination. Le problème est le suivant on dispose de 8 boules de pétanque, et d'une pochette cubique, et d'un cochonnet, et on veut ranger ces euh, boules de pétanque dans notre pochette. On rangez tout ce matériel. Une façon intuitive, je dirais, de procéder, en tout cas celle qui va nous intéresser dans le problème que je vais vous présenter, c'est de placer les huit boules euh, à chaque coin de notre pochette et de mettre le cochon dans la place qui reste au milieu. Si on essaye, de, avant de comprendre ce problème, de s'intéresser à un problème analogue en dimension 2, comme ici, donc, euh, avec des disques, donc plutôt du palais breton que de la pétanque, on a donc un carré qu'on divise en quatre carrés en coupant en deux chaque côté, comme ici. Et puis, quatre disques tangents inscrits dans chacun de ces nouveaux carrés. Et il reste un peu de place pour mettre un disque ici, tangent aux quatre premiers. Donc, on a le premier problème auquel je vais m'intéresser ici, c'est le rayon de ce petit disque. Ici. Donc si j'appelle R ce rayon, que j'appelle R le rayon des grands disques, et L cette longueur, alors on se convainc rapidement sur ce dessin, et c'est vrai que 2R plus 2R est égal à L, et puis une application directe du terme de Pythagore nous donne que L est égal à racine de 2 sur 2, ce qui nous donne finalement comme formule que R est égal à racine de 2 moins 1 sur 4. Très bien. Maintenant, revenons à notre problème en dimension 3. Donc, on a cette fois un cube qu'on divise en 8 cubes, en coupant en deux chaque côté, et on a 8 boules inscrites dans chacun de ces nouveaux cubes. Il reste un peu de place au milieu, et on y met une boule tangente aux 8 premières. Alors, cette fois-ci, le rayon, que je vais noter R3, 3 pour la dimension, est égal à la racine de 3 moins 1 sur 4. Très bien. Si on essaye maintenant, et c'est là que je vais vous demander un effort d'imagination de faire la même chose en dimension 4, pour commencer, on a un hypercube, on y place 16 euh, euh, boules inscrites dans les 16 demi-hypercubes, et puis il reste un peu de place au milieu, on y met une nouvelle boule inscrite, celle-ci a pour rayon racine de 4 moins 1 sur 4, et plus généralement, en dimension D, notre hypercochonnet, il a un rayon, égale racine de d moins 1 sur 4. Très bien. Ce qui est très surprenant, ici, et très contre-intuitif, c'est que ce rayon tend vers l'infini. Cette formule tend vers l'infini, quand d tend vers l'infini, ce qui veut dire que à partir d'une certaine dimension, en l'occurrence 10, le cochonnet, qui est censé rester à l'intérieur de notre grand cube, finit par sortir de la pochette initiale. Alors, on peut s'intéresser à autre chose, qui est le volume de notre cochonnet. De notre -cochonnet. Alors, la première chose à dire, c'est que euh, l'hypervolume d'une boule unité en dimension D, on a une formule explicite, qui est celle-ci, où gamma c'est la fonction gamma de l'air. Alors si on veut appliquer cette formule et calculer le volume de notre hypercochonnet, par homogénéité, on trouve ceci. Et donc, on peut se poser les mêmes questions. Est-ce que le volume va tendre vers 0 est-ce qu'il va tendre vers l'infini Si on essaie les premières valeurs, on a l'impression que le volume du cochonnet tend vers 0. Il commence par décroître très vite vers 0. Et en fait, on se rend compte que cette formule tend vers l'infini... À partir de la dimension 1000, à peu près, le volume commence à remonter. Et le volume de l'hypercochonnet finit par être plus grand que celui de la boîte qui est censée le contenir. Donc ça ne contient pas comme on a vu. Et ça, ça arrive à partir de la dimension 1206. Je pense vous avoir convaincu que se faire une intuition en grande dimension est un problème souvent difficile. Quant à cette formule pour le volume de la boule, c'est une autre histoire mathématique très intéressante.